Alors Yann, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors juste avant de partir euh, à ma séance de sport, je voulais vous présenter cette vidéo dans laquelle vous allez voir euh, le témoignage, les témoignages de plusieurs élèves de la formation marathon d'anglais, donc la formation pour parler anglais couramment en six mois. Euh, ils vous ont euh, fait une petite vidéo, euh, donc il y a... Euh, 4 élèves qui vont vous parler de leur expérience dans le marathon d'anglais, euh, ce qu'ils pensent de la formation, les résultats qu'ils ont eu, Et euh, bien sûr, je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo si vous voulez vous aussi intégrer la formation, avoir toutes les informations. Et euh, donc moi, je file à mon cours de sport, je suis déjà pas en avance. Et euh, on se retrouve dans la prochaine. Ciao les amis, je vous laisse avec les élèves du marathon d'anglais. Ton objectif en t'inscrivant à la formation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 Tu à l'aise donc tu oses, tu oses parler. parler Tu oses parler Tu oses parler d'ailleurs Et je crois que tu as une petite anecdote Elle m'a dit oui, elle m'a dit oui vous êtes témoin Elle m'a dit oui, elle va le faire Elle a été capable de parler 10 minutes avec une japonaise en anglais ouais. C'est génial après combien de mois d'apprentissage de l'anglais à... Un mois et demi hein, Après seulement un mois et demi enfin, Moi je trouve ça incroyable, c'est génial. génial de passer donc, ce cas J'aurais jamais où... ou... auparavant j'aurais dit non non euh... Donc sans l'information spontanément J'aurais aurais dit non Spontanément aurais répondu non moyen. Voilà, j'aurais dit non, j'aurais dit laisser euh, tranquille, je serais parti en fait. Ok, voilà, ouais parce que toujours... c'est la peur qui t'aurait ouais, un peu bloqué. C'est la peur que... c'est vraiment le temps okay. et tout ça. Et... Et je... Voilà, c'est à son rythme, quoi. C'est bien. Écoute, ouais. bah, super, merci pour cette euh, interview, pour cette conversation hyper euh, intéressante. Et donc, euh, voilà, c'était Fabienne, donc euh, c'est l'une des pionnières de la formation. Et euh, donc, voilà, je suis Nabasdé, merci beaucoup. <rire> merci, merci à toi. Bonsoir. Je m'appelle Tiffany, je me suis inscrite à la formation Marathon des Langues proposée par Lauriane pour améliorer mon anglais aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Avant ça, j'avais essayé sur d'autres sites internet et applications, mais elle ne me convenait pas, je me sentais un petit peu seule devant mon ordinateur et je finissais par abandonner. C'est la grande différence avec cette formation. Lauriane nous envoie les cours par mail, donc on les fait à notre rythme. Elle nous propose aussi différentes méthodes qui ont marché pour elle. On choisit vraiment celle qui nous convient à nous. Donc, euh, ça, c'est vraiment bien. On est également un groupe sur Facebook. Donc, il y a un vrai échange, une vraie entraide. Si on a des questions, on n'hésite pas. Il n'y a pas de jugement. Donc, en fait, c'est ce qui est bien, c'est qu'en fait, on travaille seul. Et en même temps, il y a un groupe derrière. Lauriane est toujours là pour euh, nous rebooster. Si on a un petit coup de mou. Donc, c'est vraiment ce qui a fait la différence par rapport aux autres formations. Donc, je ne regrette absolument pas de m'être inscrit. Et donc, je la recommande vivement. Honnêtement, c'est top. Salut Bonjour à tous. Je suis ici pour vous parler de la formation d'anglais, le marathon des langues. Donc, bien évidemment, j'ai hésité avant de la prendre parce que j'ai essayé d'autres formations par le passé et ça a échoué. Donc, je me suis dit, je l'apprends, je ne l'apprends pas. Finalement, je me suis lancée et je ne regrette pas. Parce que les fiches de Loriane sont complètes. Il y a de tout dedans. Ça prend vraiment les bases jusqu'à niveau avancé, voire même très avancé. Euh, en plus de ça, si on a des questions, elle est là pour y répondre. Et puis, il y a les personnes aussi du groupe de la formation du marathon des langues. On est tous là pour s'entraider, pour se soutenir quand on a des moments de baisse. Les autres sont là pour nous aider. Si on a des questions, ils sont également là pour y répondre. Donc c'est vraiment une super formation. N'hésitez pas, allez-y, lancez-vous. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume et je voudrais partager mon expérience sur la formation que propose Lauriane du site Le Marathon des Langues qui s'intitule « Parler anglais dans 6 mois et pas dans 10 ans ». Cette formation s'adresse à tout le monde, aussi bien aux débutants qu'aux personnes ayant déjà un vécu avec l'anglais, ce qui était mon cas. Euh, J'ai appris l'anglais à l'école, mais sans jamais pratiquer à l'oral. J'étais complètement paralysé quand il fallait m'exprimer. J'ai bien fait quelques tentatives pour reprendre l'anglais, mais sans succès. Donc les années ont passé et j'ai découvert euh, le marathon des langues en écoutant un podcast euh, au sujet des langues. Euh, donc ça fait maintenant six mois que je suis cette formation et maintenant je peux m'exprimer sans difficulté à part majeure. Euh, donc les cours se débloquent au fur et à mesure, en moyenne un par semaine. Chaque cours est composé d'une vidéo et d'une fiche pédagogique avec du vocabulaire, de la grammaire, des exercices corrigés et un défi à faire dans la semaine. Donc vraiment plus qu'une formation, je dirais que c'est carrément un coaching que propose Lauriane. Et en plus il y a un groupe Facebook avec des gens bienveillants et on est tous là pour s'entraider. Et Lauriane est très réactive pour répondre à nos questions. Euh, donc c'est vraiment un cours complet et, euh, qui propose des conseils, des astuces. Et, euh, et je dirais vraiment une méthode euh, qui est d'ailleurs vraiment efficace. Euh, J'ai fait confiance à cette méthode et ça a été payant. <rire> euh, donc c'est vraiment une formation que, que je recommande à tout le monde. Hello Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de, bah, de mon ressenti envers la formation. Euh, après un mois de formation, euh, je me sens vraiment euh, évoluer de cours en cours. Alors bien sûr à mon rythme, à mon échelle parce que je, je pars du quasi-début, je, je n'avais pas de grande base. Donc, euh, donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Euh, je ne vais pas faire des discours demain, euh, mais, mais j'y arriverai. Euh, voilà, j'ai longtemps hésité avant de d'arriver à me, à me décider à m'inscrire à cette formation, parce que j'étais persuadée de ne pas être faite pour les langues. Mais en combinant ma, ma grande envie euh, euh, bah, d'y arriver et, euh, et la motivation et et l'enthousiasme le, de Lauriane dans ses posts et dans ses vidéos, euh, bah, je me suis lancée, je me suis décidée. Euh, voilà, je pense que le petit plus de cette formation, c'est vraiment d'avoir, euh, euh, de sentir qu'on est une prof qui est motivée pour nous et qui est à l'écoute et qui est disponible. Et le deuxième petit plus pour moi, euh, c'est vraiment de euh, l'entraide le, en fait entre les élèves. Euh, je trouve que vraiment on est, on est un groupe euh, qu'on se serre les coudes, qu'on n'hésite pas à poser des questions, qu'on n'a pas honte de, de bah, la petite question euh, toute basique à la question euh, vraiment importante. Euh, on ne se juge pas, on est tous là pour un seul et même but, c'est vraiment de parler anglais au début, euh, de parler anglais à la fin, pardon. Euh, voilà, donc euh, je pense que ça c'est hyper important parce que euh, on a vraiment réussi à former un petit groupe et je pense que on a envie d'y de, de, arriver soi-même, on a envie aussi d'aider euh, bah, la personne à côté pour qu'elle y arrive aussi et, et je pense que dans les petits, les petits moments où euh, vous baissez un petit peu les bras parce que bah, c'est pas toujours évident euh, tous les jours d'être toujours motivé à fond, euh, bah, de sentir que quelqu'un vous encourage c'est assez, euh, assez agréable je trouve. Euh, voilà, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura, vous aura permis euh, euh, de, vous, de, de vous aider et de vous décider à vous, à vous inscrire. Euh, bah, j'espère euh, vous compter bientôt parmi nous. Euh, voilà, bah, écoutez, je vous dis à très vite. Euh, bonne, euh, bonne soirée, à bientôt